J'ai deux images euh, que j'aime bien, euh, qui ont vraiment du sens pour moi. C'est celle de l'arbre hein, et d'aller regarder les racines et, et la graine dans l'arbre. Et puis j'aime bien aussi la compréhension intellectuelle et, et aller dans la compréhension humaine par euh, ce que je vis et ce que je vis autrui, quoi. Cette dimension qui est d'aller le vivre, donc on l'a vécu là, on l'a expérimenté là, et continuer à le vivre pour le comprendre euh, dans la profondeur narrative. S'il y a une phrase que je retiens, parce que tous les jours je l'ai écrit en vert, et tous les jours je l'ai mise dans mon feedback, c'est coopérer, c'est être co-auteur. Pour moi, ça c'est vraiment au, au centre euh, de, de ma compréhension de ces trois journées-là. Le processus de coopération, mais pour moi, c'est quelque chose d'universel, ça s'adapte à toute situation, toute personne, tout territoire. Ce n'est pas compliqué. Et si on revient euh, à, à vraiment euh, le, le, la question de la relation humaine, euh, finalement, ce qui peut paraître être compliqué et insurmontable, mais si on sait prendre la personne où elle est, comprendre le, le contexte, on, on peut y arriver en sachant quelle part on prend dans le processus. Il y a eu une progression sur les trois jours. J'ai trouvé que ça a été très, très à propos dans la façon dont vous avez amené les choses et plus particulièrement par rapport au co-développement. Ça a pris plus de sens par rapport à tout ce qu'on a eu avant sur la coopération. Ça a été très facile pour moi d'accueillir, de m'ouvrir et d'être et vraiment dans, dans le processus qu'on a euh, initié tout au long de ces trois jours. J'ai apprécié chaque étape parce que je les ai vécues euh, sans pression. J'ai également retenu que dans le groupe, euh, qu'il y avait effectivement euh, deux, deux formateurs, mais que chacun dans le groupe est un enrichissement pour l'autre. Alors au niveau du groupe, euh, je ne sais pas si merci suffit, hein, mais en tout cas, euh, euh, on se sent porter, on se sent porter. Euh, Il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est au même niveau, même avec vous, j'ai envie de dire. Hein. On a l'impression qu'on est sur le même pied d'égalité. On n'a pas, euh, on sait que vous êtes les formateurs, hein, ça c'est sûr, mais euh, on est tous euh, dans cet esprit, euh, je veux dire d'unité qu'on a souvent euh, exposé. Et je trouve que ça, ça favorise aussi encore l'élément de la Coopération. Et euh, en cela, je me dis qu'on a encore on toujours à apprendre hein. dans la manière de faire et de transmettre. Et une phrase euh, de votre retour collectif de ce matin qui, qui a fait beaucoup sens par rapport à ça, c'est l'une d'entre vous qui a dit euh, Plus je grandis, plus je suis humble. Je crois que c'est Marie. Marie dit. Voilà, plus je grandis, plus je suis humble. Et donc moi, je, je le prends comme grandir en humilité et grandir dans l'humilité. Mmh. Et, euh, et voilà, donc ça fait, pour moi, ça fait vraiment, ça fait vraiment sens tout ça. Alors, ce que j'ai aimé aussi, c'est la façon dont vous avez posé le cas. Ça m'a paru extraordinaire parce que vous l'avez posé sans le poser. Ça, le jour où je vais arriver à faire ça. Mmh. <rire> ce matin, j'ai dit hein, que j'optais pour le comportement euh, coopératif. Donc euh, je, je continue, je, je confirme ce, ce positionnement-là en tout cas et je souhaite qu'avec le groupe euh, de, de ressourcement on aura, je pourrai encore puiser, euh, je veux dire, dans ces racines, je vois là, dans ces racines, tous les, les, les ingrédients, les sources nécessaires justement pour, pour maintenir ce positionnement coopératif euh, parce que j'ai de plus en plus besoin d'être... Euh, de mieux en mieux dans la relation à l'autre. Je suis arrivée ici avec une intention. Je l'ai explorée donc, le premier jour. J'ai regardé par ce prisme-là. Elle a été éclairée en fin de deuxième journée. Et là aujourd'hui, à Bacadabra, c'est l'illumination. Donc déjà pour moi, mon objectif il est atteint puisque je suis venue pour quelque chose et je repars avec quelque chose pour ça, voire même plus. Donc je suis très contente. Je pars avec un projet une possibilité de concrétiser cet apprentissage, de le, de le travailler, de l'incarner. Et euh, ce n'est pas une formation qui va s'arrêter arrêter là. Je parle avec de la motivation euh, et je suis surtout super heureuse des différents déclics que j'ai pu avoir et des connexions que ça m'a apportées dans toutes les activités que je mène et les projets qui se présentent à moi. Donc merci, merci, merci, merci, merci, merci. Je suis en train de devenir quelqu'un qui me plaît. Et ouais... Ouais, je, je trouve que ça illustre bien ce qui se passe en moi. Et, euh, et je pense que ça illustre bien aussi ce que j'ai envie de faire dans les, euh, dans les collectifs dans lesquels je participe, que, que ces collectifs-là collectifs deviennent des collectifs qui me plaisent pour que je puisse agir sur un territoire qui deviendrait un territoire qui me plaît, etc. Et être vraiment dans ça. Je voudrais vous dire à tous merci parce que pour moi j'ai reçu un trésor. Je sors d'ici plus. Cette formation euh, m'amène à être une meilleure personne. Cette formation me euh, euh, confirme encore qu'on n'a jamais pu grandir même au d'une simple journée. C'est l'afterno de Noël, on reçoit encore des cadeaux. On reçoit encore des cadeaux, on n'a pas fini de recevoir des cadeaux. Je savais que c'était une valeur sûre, mais c'est confirmé en tout cas.